de notre émission Chasseur de Toddy. Aujourd'hui nous retrouvons Damien. Cet acheteur recherche un bien immobilier. La principale difficulté de cette opération est son budget. En effet, le budget de Damien s'élève à environ 53 euros. Bonjour Damien, bonjour. Alors, qu'est-ce que vous recherchez comme bien immobilier Alors, je cherche une grande maison avec beaucoup d'espace si possible. Euh, J'aimerais qu'il y ait une cour, un grand jardin. Euh, J'aimerais bien que la maison allie à la fois le charme de l'ancien et le moderne. Donc voilà, ça me plairait beaucoup ça. Et puis, euh, une très belle cuisine aussi. D'accord. Et qu'est-ce que vous recherchez très précisément dans, cette, dans ce bien alors moi, c'est mon rêve depuis que je suis tout petit. C'est une énorme salle de bain, très très grande, moderne, avec de la faïence si possible, de la mosaïque au sol. Voilà, c'est mon rêve depuis que je suis tout petit. Donc j'espère vraiment qu'il y aura ça dans cette maison. D'accord. En fonction des exigences de Damien, Valère a pu lui rechercher le taudis de ses rêves. Encore faudrait-il le convaincre lors de cette visite. Bonjour. Bonjour. Je vous présente ma cousine, Ginette. Elle va. La compagnie durant cette visite, parce qu'elle s'y connaît beaucoup dans le bâtiment et moi je suis un néophyte dessus. Ah, maman. bonjour. Chantez Ginette. Enchantée. Alors venez, venez, venez. Alors voici la maison que je vous ai dégotée. Donc là vous pouvez voir la belle façade de cette maison. Ah oui c'est joli, ça a du charme. Ça pense quoi Ginette Euh, c'est pas trop mal. Voilà, c'est une maison rustique et moderne comme vous m'avez demandé. Ah c'est bien ça. Et euh, donc la façade malheureusement c'est du plein nord. C'est pas grave. Mais de l'autre côté, plein sud. Ah donc euh, mieux. vous allez voir ça tout de suite, donc suivez-moi. Alors pour l'instant la maison proposée par Valère euh, me plaît beaucoup. Elle m'a beaucoup séduit. Euh, toi t'en penses quoi Ginette euh, C'est pas trop mal euh, l'extérieur de la maison, mais attendons de voir l'intérieur. C'est vrai. Les premières impressions de Damien et Ginette m'ont l'air plutôt positives. Donc je suis assez enthousiaste quant à la. Suite de cette visite. Donc ici, la façade plein sud. Oh, c'est joli Ah c'est beau, il hein y a de l'espace. Euh... T'en penses quoi toi Oui, c'est très lumineux. Bon, je suis content que ça vous plaise. Alors ici, vous pourrez faire une belle petite terrasse. Ah ouais, avec une grande table là, pour les soirées et tout, c'est bien ça. Ouais, exactement. Et puis après, bon, on va passer à l'intérieur. Hein. Alors, ne faites pas attention aux désordres, c'est provisoire. Ah bah, On va partir dans mon logement. T'en as pas Bon, alors nous passons à la première pièce, la pièce principale. Entrez Waouh Ah, c'est beau Alors, vous voyez cette belle cuisine. Euh, C'est déjà équipé en plus Oui, elle est ah, fonctionnelle. Vous faites un cadeau, monsieur. De rien. Euh, regarde. Il y, a... il y a de l'eau courante Oui, oui, oui. Regarde ça vous plaît, Jeanette C'est bien euh... Regarde le carrelage. Moi, je trouve ça très bien. En tout cas, vous allez être content ici, mon petit euh, Damien. C'est beau, il y a un petit charme, euh, ouais. de l'authenticité. Euh, oh, il y a même une assiette, regarde. Hum. Il y a du ménage à faire. Oui, bah ben, ça c'était là pour ça. Hein. Voilà, voilà. Donc si ça vous plaît, je suis très content. En tout cas, c'est la pièce de vie, la pièce euh, principale. Ouais, c'est beau, bon, c'est beau. Bon. bon, faudra peut-être changer le néon. Il est un peu. Ah, mais, mais ça va se il y a un oiseau en plus, c'est cool. On va oui, oui. un animal de compagnie. Rajouter voilà. une fenêtre aussi. Une fenêtre, ouais. Fenêtre, bon. Il y a le gaz déjà ou... Ah, oui, oui, oui. Il cool. y a le gaz. Euh, la cuisine, euh, elle me paraît pas vraiment fonctionnelle. Hein. Franchement, c'est bon. Hein. On peut s'en dire quand même. Hein. Moi, euh... franchement, je m'y vois bien, tu vois. Je suis même pas sûr que l'eau, elle coule, genre Mais t'inquiète, pour l'eau, puis on puisera dans la rivière. Donc là nous passons à la seconde pièce, la chambre. Oh c'est beau aussi. Donc c'est une suite parentale. Ah, mais les parents sont morts. Ah, excusez-moi Damien. Excusez-moi. Et c'est pour vous cette chambre, cette ah. suite ah, voilà cheminée, ma grand-mère elle avait la même vit Ah, intéressant. La maison date de quelle année La maison date du 19 e siècle. D'accord. Donc elle est encore dans, dans son jus, vous voyez. Euh, bah oui, hein. Mais elle conserve un certain charme, je trouve. Génial alors Non. Vous pouvez la garder, hein, tout reste, hein. Ah, tout reste Tout reste. C'est un cadeau du propriétaire. Et euh, le mur, c'est normal C'est pour donner un charme, hein. Ouais. Le mur, euh, bah vous. Pourquoi il voit, du... y a un trou Il y a un trou, un trou Non, faut pas y faire attention, mais. Ben, comme ça vous pouvez vous passer les plats de la cuisine au parental c'est assez euh... Le plats euh, ne passera pas oui bah ben, ben, comme vous êtes dans le bâtiment vous allez faire un coup. Hein voilà non, il vaut mieux refaire d'accord regarde papier peint vignette euh, non touchez <rire> pas trop c'est historique par contre Damien je vous conseille de je vous conseille de conserver ce papier peint peint d'origine une grande valeur sur le marché l'électricité est au norme aussi hein ouais. il y a énormément de fissures aussi hein vraiment euh, oh. Oh. beaucoup beaucoup oh. j'aime bien le mur là vous trouvez Ah oui. Regarde la oh. fenêtre, elle est jolie, hein. Ah, bon, on enfin, fera peut-être nettoyer un peu, mais c'est. Bon, un petit coup de balai, la maison est en état, vous c'est pas ouais. vrai. Ouais. J'aime bien ça aussi. Des travaux aussi, hein. Des travaux, non Si. Il y a une cave Une cave, non enfin, Non, ça, ça, ça, ça résonne. résonne. Ça résonne Peut-être un tombeau, mais on verra. Vous venez, on passe à la troisième pièce Ouais Le papier peint, il est joli, non T'as intérêt à l'enlever, hein. Ah oh, non, moi je le laisserai, hein. Et puis je sais pas, le sol est beau, le plafond a l'air solide, il y a une belle cheminée, en hiver c'est utile, tu vois. Non. Franchement, moi je trouve elle que cette chambre, marcher, elle est fonctionnelle. T'inquiète, je la ferai marcher. Venez, venez. Nous rentrons dans la troisième pièce, une pièce que vous allez apprécier déjà. Ah. Allez, venez. salle de bain Oh Valère, bah, vous me faites plaisir Elle est magnifique cette salle de bain En effet, elle est très très belle je trouve voilà. Alors je sais que c'était votre, votre pièce fétiche donc euh, j'ai mis le tout le paquet dans mes recherches pour voilà. cette grande et belle salle de bain Ah bah là oui, voilà, le, le plafond voilà, voilà. Juste, tiens, le plafond euh, Le papier peint. Alors, le premier pain, vous pouvez l'enlever si vous ne voulez pas. Oh non, pouvez vous pouvez le mettre, hein, c'est hein. très beau. Parce que je non, sais que vous voulez. faire un coup de peinture. Ouais, je sais que vous, vous oubliez de la, de la faïence, donc bon, il faudra choisir. Ah, donc faites cette partie-là, quoi, parce qu'en fait, il me rappelle ma tente. Ouais. Bon. Non, non. Vous ne marchez pas ici. C'est l'endroit de la double vasque. Oh, on peut mettre une double vasque. double vasque. On faut se projeter bien, mais une double vasque. Voilà. Ah, vous comblez. Ah, ça me fait plaisir. Ça vous plaît, Ginette euh, pas ah franchement, enfin, allez bien regarde, c'est magnifique. Bah il y a beaucoup de choses à faire. Hein. Oui, enfin, t'inquiète, t'inquiète. a rien. Ici, vous pourrez mettre la petite baignoire. Dans le sens plutôt non. Dans l'angle, une baignoire d'angle comme vous voulez. Voilà. Oh, bien. Ah, ça c'est vraiment l'atout phare de cette maison Damien. Ça, wow, ça efface tout le reste de la maison là. Ah ouais c'est summum le. Top du top là cette maison, une belle vue sur votre jardinet, euh, franchement, on va planter des rues tabagas. Si vous voulez, si vous voulez. Et bon euh, bah c'est comme si ça vous plaît. Euh, on va faire le point. On va faire le point. Très bien. Damien, Ginette. Ce bien est au prix 2. 73 euros. Ah, c'est un peu notre budget, là. Je le sais. C'est pour ceci que j'ai négocié le prix avec le propriétaire. C'est vrai que... Oui. Et le prix est maintenant de 51 euros. Ah, voilà. là, ça robe du lait. Hein. C'est Voilà. Merci beaucoup. De rien, de rien. Euh, par contre, j'ai encore une question. Euh, le prix pour les travaux bon, On s'en occupera plus tard. Ce, ce n'est pas une priorité. C'est quand même important. Bon bah en tout cas euh, merci d'avoir visité. Merci et à puis vous. à bientôt. Réfléchissez bien à cette offre. Au revoir. Au revoir. Je sais pas de toi mais moi je suis vraiment conquis euh, par la salle de bain, par la cuisine, par la salle principale, par tout. Moi vraiment je l'achète cette maison. T'aimes bien tout, tout de cette maison. Tout, bien il a... y a des travaux à faire mais. Énormément Ah oh, ça va un petit peu. Hein. Moi je suis prêt à, à les beaucoup. faire. À les Justement, si tu veux faire la double vasque, les choses comme ça. Ah fais pas ta rabat tu me rappelles maman. Bah oui, mais t'as un petit budget. Et alors C'est la passion qui compte, pas l'argent. Bah l'argent aussi. Vrai. Mais t'inquiète, va, je vais la rénover cette maison, euh, t'inquiète pas pour l'argent, c'est pas un souci. Bon ben, on va y réfléchir. Après avoir mené une grande réflexion avec Ginette, Damien a décidé d'acheter le Todi proposé par notre agent immobilier. Cette belle affaire s'est conclue au prix de 51 euros hors taxe. Ça y est, je suis propriétaire. Je tenais à remercier l'équipe de chasseurs de Toddy et surtout euh, Monsieur Fait des Affaires sans qui euh, je ne serais jamais parvenu à ça. Merci beaucoup du fond du cœur.